Alors le répertoire des chansons niçoises est merveilleux. Voici une chanson de Pierre Fantin, Peire Fantin, la tacadoli qui est merveilleuse pour apprendre euh, la recette du pambagna. la belle la go Pambanya es redon, des lieux mais moulou Et alors à n'y aiprou Oh, va la belle attaque d'olée sur la veste Go et parate, ni loupa en bagna Se voulez, ce que l'outou m'a dit resta Go manja, c'est sa ruña Faveta se péta, un chicou de balicot à l'issue la veste à courant par loup en c'est vous laisse qui l'outil resta comme un jazz et sa loupé bon a très cool verte verté matin j'en ai à mes joues et rouge à la fille oh pas la belle attaque à l'issue la veste à courant par athéné loup en bagna c'est vous Matiresta, comment j'assais sa rogna l'ouli va s'escapa pour ma péta une aden crésique ou la chapa ma mamire bomba su looping. Hoppa la belle attaque à d'olice la vesta co et para tenir loup en bagna c'est vous les qui l'outou mati resta comment j'assais sa rogna comment.